Bonjour toi, oui toi, toi à qui je souhaite une bonne année 2023, plein de belles choses, bien évidemment en matière de cinéma, mais aussi pour d'autres choses, et eh bien ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de décembre donc de l'année dernière, que dois-tu absolument voir dans les salles Ernest et Célestine voyagent en charabie. J'aime l'animation, et je pense foncièrement que même si parfois il y a des projets qui ne sont pas bons ou simplement pas aboutis, on aime tous le cinéma d'animation dans ce qu'il a de plus régressif, dans le sens où il nous permet à tous de replonger le temps d'un métrage dans le monde merveilleux de l'enfance pour ressentir à nouveau des émotions que l'on n'avait pas retrouvées depuis un bon moment. Julien Cheng et Jean-Christophe Roger nous emportent une nouvelle fois dans le monde merveilleux, coloré, flamboyant et envoûtant d'une petite souris et de son ami ours, pour un conte tout ce qu'il y a de plus réconfortant et de plus plaisant, pour une œuvre envoûtante et touchante, un pur plaisir pour les yeux par le biais de ce dessin si unique, si singulier, mais également un bonheur pour les amateurs de contes en tout genre et pour les plus grands adeptes d'un cinéma à l'ancienne qui fait un bien fou. Bien plus encore que d'être une plongeur en enfance, c'est un plaisir de cinéma que tout le monde peut apprécier, avec une aisance et un plaisir immense. Cela on le doit à la fine écriture des deux auteurs, mais surtout je pense bien plus encore à la puissance de la mise en scène qui est mise en place devant nous. Si l'on ressent la justesse de la composition de l'écriture, c'est parce que sa simplicité n'a d'égal que la finesse avec laquelle les aventures de ces deux personnages sont conçues. Soit tout simplement comme d'immenses courses-poursuites où nos deux héros partent à l'aventure et se retrouvent un peu malgré eux, poursuivis par tout le monde. Et ici, dans un retour aux sources assez attachant, c'est dans le monde d'Ernest que l'on revient. Et ce monde est magnifiquement mis en relief par un travail du dessin et du graphisme délicieux de la part de Sheng et Roger, donnant lieu à une plongée douce et envoûtante dans un monde de pastels et de crayons absolument divin, où les traits de ces deux personnages, mêlés à l'énergie d'une mise en scène sachant parfaitement mettre en relief le mouvement et son intensité au sein du cadre, donnent lieu à une œuvre non seulement belle, mais également entraînante. C'est là la puissance et la justesse de composition d'une esthétique qui ne fait pas que marcher, mais qui réussit également à sublimer un univers pour le bonheur de nos rétines. Et ce bonheur, on le doit également à une tripotée d'acteurs qui se plient en quatre pour livrer des prestations toutes plus marquantes les unes que les autres. Il faut absolument parler du duo qui porte ce film, mais avant il faut saluer la justesse de jeu de l'entièreté de ce casting vocal qui porte à merveille l'ensemble du métrage, pour notre plus grand plaisir et surtout pour la justesse d'une tripotée de prestations toutes plus marquantes et imprimées sur les personnages. Mais il y a surtout Pauline Brunner, tout simplement merveilleuse et entraînante dans le rôle de Célestine, un bonheur pour nos oreilles, et le grand Lambert Wilson, génial et magique dans le rôle d'Ernest, qu'il porte avec justesse et simplicité pour notre plus grand bonheur. De cet ensemble magnifique, on ressort totalement enchanté. Enchanté par un univers fourmilant de détails, enchanté par une tripotée de prestations toutes plus parfaites les unes que les autres, et surtout totalement captivé par un univers qui ne fait pas que nous passionner, mais qui nous hypnotise avec grâce, le temps d'un voyage magnifique, au cœur d'une contrée musicale et folle qui fait du bien. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Ernest et Célestine voyagent en Charabie. Car bien plus encore que d'être aussi bon que les précédents volets, c'est surtout un magnifique moment de cinéma, enchanteur et merveilleux, qui va vous embarquer dans une contrée pleine de lumière et pleine de beauté, qui, je pense, arrivera très facilement à vous captiver du début à sa fin.